Hey, yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et voilà, c'était pour vous souhaiter déjà tout d'abord une belle année 2023 parce que c'est la première vidéo de 2023. On est actuellement au mois de février. Et pour ce mois de février là, je voulais vous faire une grande surprise. Quand je dis une grande surprise, c'est vraiment une très très grande surprise. Je pense que vous allez aimer. Cette grande surprise, c'est que je vais sortir une vidéo par semaine à partir de ce mois-ci de février. C'est-à-dire tous les jeudis soirs à 19h. Notez dans vos agendas, une vidéo va être sortie sur ma chaîne YouTube, donc avant tout si c'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo de mettre aussi en commentaire vos nouvelles résolutions de l'année 2023 sachant que cette année c'est l'année du lapin du lièvre et du d'eau et l'eau représente le renouveau la purification voilà c'est une très belle année de développement d'évolution de soi j'ai super hâte de vous partager ces aventures là avec vous je vous dis plein de surprises arrivent merci énormément déjà à toutes les personnes qui me suivent et ceux qui me suivent pas n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne youtube j'aimerais à présent vous partager Partager en fait l'aventure que nous avons eue ces derniers jours-là, c'est-à-dire le jour de l'an chinois. Avec la team Taekwondo Tahiti et toute l'équipe, nous avons fait l'ouverture du jour de l'an chinois à la présidence. Ça a été une aventure incroyable. J'aimerais aussi vous partager les backstage de ce moment-là qui a été juste un moment magique. Plein de partage, plein d'émotions. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Et encore une fois, merci pour tout votre soutien. Gros bisous Nana, Et à bientôt Hello, ça va et toi ça va. Un, deux, droite, gauche, droite, gauche. Lui, il est tout nouveau. Je C'est bien. Je pardonne pas à mes élèves, parce que vous avez peut-être quelques Vous êtes mieux que lui. Ah, vous êtes meilleur encore. ici. Voilà. Les enfants. Allez. Les amis, deuxième jour de répétition avec la Team Taekwondo. Les amis, bienvenue à la troisième répétition avec la Team Taekwondo, toujours un moment incroyable, c'est parti, let's go Bon spectacle, installez-vous bien et applaudissez bien fort la Team Taekwondo du soleil excusez-moi Hop. alors les amis je viens tout juste de finir le sport et là je me dirige à la présidence pour les répétitions avec toute la team taekwondo normalement ce soir on est au complet de toute façon je vais vous les présenter et ça me fait vraiment du bien de reprendre en fait ma chaîne youtube de pouvoir vous partager en fait toutes ces belles expériences et puis euh, le feu passe au vert j'y vais <rire> à tout alors les amis on vient tout juste d'arriver à la présidence je vais vous montrer en fait le grand chapiteau juste là ils ont commencé à mettre les décorations et à la scène qui est là avec le dragon ils n'ont pas encore décoré la scène mais je pense qu'ils vont faire très bientôt. Ah, il y a Max qui vient d'arriver. C'est hello. hello. Yes. Ça va, tu es content? Oui. oui. Et voilà, il y a des nouveaux arrivants. Hello. Il y a Lewis. Bienvenue à la présidence, Lewis. Merci. On nous a ouvert les portes. Mais il n'y a pas encore la déco. Ben hein. bah, dis -moi. bonjour. T'es content d'être ici, à la présidence Un peu stressé mais bon. <rire> non, mais non, pas stressé. T'as regardé les vidéos d'ailleurs Oui, j'ai regardé. Okay. Ah, on m'appelle. Ah, qui m'appelle Ah, c'est Hemiti. Allô Oui, tu m'as appelé okay. euh, Ben, bah, on est déjà à la présidence là. Euh, vas-y viens, je, je vais te dire d'ouvrir le portail. Allez. Euh, le chapiteau en fait. Ouais, et tu restes devant le portail, on va t'ouvrir. Refais <rire> la Hello Y'a qui est arrivée, bienvenue <rire> Toi, non. Ah Y'a y a qui se change. Coucou, coucou. Oui. Hemiti, dis bonjour à YouTube. Noni. T'es ben sur ma chaîne YouTube. Alors, ce qu'on va faire. Euh, les petits, vous allez répéter ici avec Elise et devant Daniel, tu regarderas leur synchronisation. Et nous, on va avancer avec Hemiti, Max et Lewis sur la dernière corée. Alors, les amis, moment de pause, il respire. Et là, on va répéter pour la dernière fois sur scène, parce qu'après le reste, on n'a plus la scène. Et on va filmer pour le final. Je ne sais pas si vous voulez voir la vidéo finale. Vous voulez voir le spectacle ou pas Dites-le en commentaire, mettez un pouce bleu, likez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que plein d'autres vidéos arrivent très, très vite. Allez, n'oublie pas de t'abonner. Coucou. NA tout le monde, nous sommes à la quatrième répétition sur la scène de la présidence. Installez-vous bien, attachez vos ceintures et profitez de ce moment-là. Bon appétit. Merci. Bon, appétit. bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit maman, merci tonton, bon bon bien, bien, bon appétit, bisous. Ah, mais regardez qui est là, et Kung vous êtes en train de travailler. Ah, tu travailles beaucoup, en train de réparer la chaise. Ah, okay. Yo les amis, ça y est c'est le grand jour ce soir nous allons danser à la présidence donc on a commencé à se préparer je vais essayer de vous mettre en fait des images que j'ai mis dans notre préparation 10 minutes on s'en va et je vais vous filmer un maximum de choses que je vais réussir à filmer Ciao ciao. Let's go, on va chercher là. reste. hmm elle est là. Ayahiti qui appelle. Allo? Allô, oui. L'entrée c'est toujours pas la dernière, là où on est passé le Ouais. <rire> Let's go. Ouais. <Ohé. rire> les amis, on est actuellement dans les vestiaires. Tout le monde a posé ses affaires. Il y a Lewis qui va essayer mon pantalon. Tout le monde a commencé à faire leur petite euh, décoration. Colina fait coucou. Montre un peu ta décoration. <rire> Trop jolie. Hello. <rire> C'est quoi ça C'est un bac pour l'eau. C'est aussi un coussin. Ouais. Sac. Voilà, tout le monde se prépare. Ça y est, j'ai fait des pompes. pour faire ressortir mes pecs. Il y semble le jour J, plutôt la soirée du spectacle de Balochino. On est prêt, on est motivés tout à l'heure. Ok, je vais juste vous présenter notre team, la team Taekwondo. C'est un spectacle qui a été chorégraphié par ma soeur Rémi Titein, Miss Dragon, ma première parmi la filles. Je ne sais pas où elle euh, est, mais c'est elle qui a chorégraphié cette magnifique danse. Accrochez vos ceintures, installez-vous confortablement, euh, arrêtez de manger aussi vous regardez le spectacle, bon chaud tout simplement. Bon bisous Ah, c'est un peu de... Ah, sont C'est de... pas des hein? C'est douceur. Ah, c'est douceur. Voilà, on l'a fait. Oh, c'était super, de... c'était génial. Alors les amis, on est actuellement avec le président de la police française Édouard Voilà, voilà. Mmh. Et puis on va se présenter au commissaire de la République. Voilà, oh, C'est incroyable les amis. le renouveau, la purification.